Ça fait plaisir. moi aussi. Merci, de Oh là là, il y en avait partout des films. Il voulait que je, je détruise tout. C'est un négatif original. C'est quand même des choses extrêmement rares. Frère Franquet, Égypte, 1940, 1941 ou 1943. C'est très, très, très intriguant. Le Michel Chaufandis c'était très très connu en Égypte. Leurs films étaient projetés dans les cinémas. Leurs films étaient promus dans les journaux. Je ne peux pas imaginer qu'ils aient pu faire ça à trois. Trappel, papa, il voulait. Trappel, il voulait que je détruise tout. Ah là là. She doesn't want to remember at all. Entre quelle année et quelle année vous étiez en France? Dès le début. Ils s'imaginaient qu'ils étaient uniques C'est des mensonges, puisqu'il n'y a pas de résultat. La vie n'était plus possible. On ne pouvait pas rester. Deux, que nous sommes arrivés dans la capitale, c'est la version francisée de Mishmish, Voilà. Je pense qu'ils n'étaient pas pris euh, au sérieux. Un film qui n'est pas projeté est un film qui n'existe pas. Je voulais que ce soit reconnu et que ça rentre dans l'histoire. <rire>